Combien de temps faut-il pour se débarrasser de la timidité Une semaine Un mois Un an Dix ans C'est la question que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Je vais vous répondre de manière très concrète en me basant sur mon expérience d'accompagnement des personnes timides. Quand vous êtes noyé dans votre timidité, vous avez parfois le sentiment d'être... Euh, comme dans un labyrinthe perdu dans l'obscurité à chercher la sortie et vous vous demandez même peut-être s'il y a une porte de sortie s'il existe une porte de sortie à la timidité il n'y a pas longtemps j'ai posé une question sur un groupe facebook dédié aux timides et à la confiance en soi aux membres de ce groupe j'ai posé la question suivante est-ce que vous pensez que vous allez rester timide toute votre vie et figurez-vous que plus de la moitié des gens m'ont répondu oui. Oui, j'ai l'impression que je vais rester timide toute ma vie. C'est interpellant parce que ça nous montre que beaucoup de timides n'ont pas conscience qu'il existe des solutions. Beaucoup de timides se mettent cette étiquette à eux-mêmes, ont l'impression que la timidité, ça leur colle à la peau, ça fait partie de leur identité et qu'ils vont vivre avec ça toute leur vie, qu'il n'y a pas d'issue. Malheureusement, si vous pensez comme cela, inévitablement, il n'y a rien qui va changer. Si vous voulez que ça change, il faut que vous désiriez, et encore désirer, ce n'est pas suffisant, il faut que vous décidiez de travailler sur vous. Vous amorcez alors un chemin libérateur. Et la question du jour, c'est combien de temps va vous prendre ce chemin À partir du moment où vous décidez de travailler sur vous, Combien de temps va vous prendre le trajet de la timidité à la confiance Je vais répondre concrètement à cette question. Mais d'abord, je voudrais nuancer un peu le tableau. Parce que ce n'est pas un tableau en noir ou blanc. Il n'y a pas d'un côté la timidité totale et de l'autre la confiance totale. Ça n'existe pas dans le monde réel. Même si vous vous sentez très timide, vous n'êtes pas timide à 100%. Sinon, vous ne survivriez même pas trois jours. Il y a au moins 1% du temps de votre journée ou de votre semaine où vous êtes autre chose que timide. La timidité ne vous définit pas à 100%. De la même manière, vous ne serez jamais 100% confiant. Même un président de la République va pouvoir ressentir du trac, du stress, des appréhensions. Nous sommes des êtres humains. Donc vous n'allez pas devenir un robocop de la confiance, capable de traverser n'importe quelle situation de l'existence sans jamais avoir la moindre pulsation cardiaque. Non, on est des êtres humains et c'est tant mieux. Par contre, on est d'accord, le but c'est de passer de la timidité à un état beaucoup plus confiant. On peut se demander à partir de quel moment j'estime que je ne suis plus timide parce que c'est vrai, il n'y a pas une ligne blanche tracée au sol. « Ok, voilà, j'ai dépassé la ligne, je ne suis plus timide. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les choses, encore une fois, sont plus nuancées. Vous allez marcher vers la confiance en soi. Et à un moment donné, vous allez vous retourner et vous allez sentir que quelque chose a changé. Vous n'êtes plus dans l'énergie de la peur. Vous êtes maintenant dans l'énergie de la vie. Et ça, c'est libérateur. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais intimidé, vous aurez encore de temps en temps des intimidations, c'est tout à fait normal, je vous le disais, mais ces intimidations, vous les connaîtrez beaucoup moins souvent, elles seront moins intenses et surtout, surtout, elles ne vont plus vous déstabiliser comme c'est le cas aujourd'hui. Alors pour estimer le temps de trajet de la timidité à la confiance, je vous invite aussi à bien identifier votre point de départ et votre point d'arrivée. Parce que ce point de départ et ce point d'arrivée, ce n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens qui partent de loin, qui sont très timides, un petit peu dans toutes les situations de la vie quotidienne. Y compris aller chercher du pain à la boulangerie et dire bonjour. Il y a des gens que ça stresse. Il y a des gens qui sont un petit peu plus loin sur le chemin de la confiance en soi, et qui viennent me voir avec des problématiques plus spécifiques. Donc des personnes qui fonctionnent assez bien, je vais dire, dans leur vie, mais dont certaines situations les stressent. Typiquement, la prise de parole en public. Parler en public, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens, notamment dans des réunions professionnelles, par exemple. À ce moment-là, on va se retrouver face à un travail, euh, face à ce que j'appelle une timidité périmétrée. Et ça va nous prendre moins de temps. Donc vous voyez, le point de départ n'est pas le même pour tout le monde, mais le point d'arrivée non plus. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Certaines personnes vont simplement espérer pouvoir vivre sereinement, pouvoir vivre une vie simple, avoir quelques amis, un couple, un travail, et ne plus être dans cette pression constante du regard de l'autre, ne plus être dans cette peur des autres permanente, vivre tranquillement. Et c'est un objectif louable. D'autres personnes vont venir me voir avec des ambitions supplémentaires. Par exemple, on vient me voir pour faire un travail poussé sur la confiance en soi, afin d'avoir suffisamment de confiance pour, par exemple, créer une entreprise, donner des conférences, changer de vie du tout au tout. Donc ça, c'est des choses qui demandent beaucoup de confiance en soi. Donc, je vous invite à réfléchir à quel est votre point de départ et quelles sont vos attentes Ce qui va beaucoup jouer également, c'est votre investissement. Si vous consacrez une heure par mois à votre développement personnel, je vous répondrai que c'est déjà bien, mais il ne faudra pas vous attendre à des progrès spectaculaires. Par contre, si vous êtes prêt à y investir une heure par jour, vous allez sentir beaucoup plus vite des résultats. On n'a rien sans rien, comme on dit. Donc si vous estimez que la timidité c'est un problème dans votre vie, que c'est comme un gros taureau, il faut prendre ce taureau par les cornes et il va falloir donner une certaine énergie, une certaine détermination pour pouvoir venir à bout de ce taureau. Et un dernier élément qui va impacter fortement la durée du trajet, le temps de votre transformation, c'est le fait que vous meniez cette transformation en solo de votre côté, par exemple, en lisant des livres, en regardant des vidéos, en faisant de l'introspection, en vous donnant à vous-même de petits défis, comme si vous étiez votre propre coach. Ça marche, personnellement, c'est ce que j'ai fait, mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 10, je dirais même une quinzaine d'années pour vraiment me dire que, ok, la timidité maintenant, elle est derrière moi. Donc, c'est un processus lent. Le grand avantage de se faire accompagner par un professionnel, par exemple un psychologue, une psychologue, un coach, c'est que non seulement vous allez pouvoir vous appuyer sur des techniques dont l'efficacité est prouvée, mais surtout vous allez gagner beaucoup de temps. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une série de podcasts réalisés par Nabil Messaoudi. Je vous conseille vivement d'écouter cette série de podcasts parce que pour moi, elle, est, elle sonne très juste, très réaliste encourageante et vous allez apprendre beaucoup de choses sur la timidité et dans un de ses podcasts nabil explique que il a mis pour sa part dix ans pour se débarrasser de la timidité en faisant un travail sur lui dans son coin mais aujourd'hui lorsqu'il propose des coachings sur mesure donc personnalisé ça prend entre deux et six mois quand j'ai entendu ça j'ai souri j'ai été rassuré surtout d'entendre que Nabil, mon confrère, est exactement dans les mêmes ordres de grandeur que moi. Vous allez tomber sur des programmes pour dépasser sa timidité en 28 jours ou des choses comme ça. Personnellement, je suis sceptique. Je ne dis pas que dans ces programmes, vous n'allez pas trouver des perles et que les informations qu'on va vous donner ne sont pas intéressantes. Ce n'est pas ça. Mais au niveau du timing, j'y crois pas. Ça ne correspond pas, selon mon expérience, à ce qu'est un timing humain de, de changement et de, et de transformation. Donc pour moi, un accompagnement sérieux dont l'objectif est de se débarrasser de la timidité, ça prend entre 2 et 6 mois. Deux mois dans le cas où, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a affaire à une timidité périmétrée, par exemple la prise de parole en public, Six mois dans le cas où on est face à une timidité généralisée qui nous touche dans différents domaines de notre vie. Personnellement, j'essaye de ne jamais dépasser six mois parce que c'est une question de déontologie. J'estime que après avoir accompagné six mois une personne, j'ai un petit peu donné tout ce que je pouvais donner, un maximum de ressources et le but, c'est quand même que la personne s'envole de ses propres ailes, devienne autonome. Pour moi, c'est le plus beau moment et quand ça arrive plus tôt dans le processus, ben, c'est tant mieux. Le plus beau moment, c'est quand je peux dire à la personne, écoute, les séances de coaching entre nous, elles sont très agréables, mais je pense sincèrement que tu n'as plus besoin de moi. Donc, qu'est-ce que vous allez retenir de cette vidéo 1. Qu'il existe une porte de sortie à la timidité. 2. Que ça va vous demander un certain investissement. Il va falloir travailler sur vous dans la durée, en tout cas à moyen terme. Donc, ne vous découragez pas en pensant que ça va durer des années, ce n'est pas le cas, vous aurez même très vite la, la sensation que ça bouge, donc dès les premières séances, on a la sensation que les choses se mettent en route et c'est très encourageant. Ne vous découragez pas non plus en pensant que la timidité, ça va se régler d'un claquement de doigts. La timidité, ce n'est pas un interrupteur sur lequel vous appuyez, et là, ok, j'éteins la timidité, j'allume la confiance. Non, il va falloir une certaine détermination dans la durée. Mais les résultats sont là et c'est vraiment libérateur d'enfin pouvoir vivre sa vie sans être empoisonné par cette timidité. Dans la prochaine vidéo, on parlera de sur quoi on travaille quand on fait un coaching sur la timidité. Quels sont les trois principaux ingrédients sur lesquels on travaille Les trois principaux ingrédients qu'on va mélanger pour obtenir une alchimie qui va nous permettre de bien dépasser notre timidité donc abonnez-vous si vous désirez être alerté et maintenant quel que soit votre point de départ quelles que soient vos attentes votre point d'arrivée je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt